Bonjour à tous, c'est Petit Tour de Magie et c'est parti pour un nouveau tour. Toujours les cartes. Euh, donc euh, nous allons, je vais procéder en mélange. Ah excusez-moi. Je, je vais refaire. Attendez, je vais refaire. Comme ceci. Donc. Là, vous allez, je, je suis sans spectateur, donc, euh, je moi, donc je vais choisir une carte moi-même, donc je va prendre celle-là. Bon, Donc je vais me retourner, vous allez regarder la carte. C'est bon Voilà, je la pose ici. Donc... Cette carte je la mets sur le paquet on coupe le paquet et là je vais tenter de retrouver votre carte alors hum, hum, hum. Hum. Et, et, et, et une petite dernière. Allez, celle-là. Donc, j'ai fait trois suppositions. Et quatre plutôt. Voilà. Donc maintenant, vous allez réfléchir à la position de la carte. D où est-elle est D'accord Bon. Maintenant, je vais lire dans vos conseils. je pense pas que c'est celle là je ne pense pas non plus que c'est celle ci je ne pense pas non plus que c'est celle ci je pense plutôt que c'est celle là le roi de coeur on est bon voilà donc maintenant explication tac alors ah on a notre jeu de cartes Ouh là. On a notre jeu de cartes. Il y a de tout. Euh, donc, il est pas truqué. Hein. C'est un jeu normal. Alors, donc, au début, vous allez mélanger. Donc, vous mélangez comme vous voulez. Ensuite, vous allez repérer la carte qui se trouve. Vous allez mémoriser la carte qui se trouve. Sous le paquet, donc là, en particulier, là, c'est le valet de pique. D'accord Donc, il faut pas que le spectateur euh, remarque cela. Donc, maintenant, vous faites choisir une carte au spectateur. Euh, donc, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la... la reine de pique. Quand, euh, quand le spectateur est bien regardé, on le remet sur le dos du paquet. On, coupe, on fait couper le au spectateur ensuite vous allez dire euh, que vous allez retrouver la carte vous allez faire trois suppositions dont une sera la bonne donc euh, par exemple vous choisissez trois cartes au pif par exemple 10 de cœur de coeur 9 de coeur euh, là vous allez prendre je sais pas celui là et pour finir vous allez prendre le la carte qui se situe ici donc euh, après le roi de coeur donc le roi euh, le 3 de carreau voilà. donc nous nous prenons ces quatre cartes Bien sûr, vous vous n'étalez vous n'étalez pas les cartes, hein. vous les prenez dans vous les gardez dans la main. Hein. Sinon, c'est mort. Donc après vous étalez les cartes comme ceci. Enfin, vous distribuez les cartes. Et donc là, vous, vous dites au, à votre spectateur de bien mémoriser la position de sa carte. Donc là, oh là je suis tombé. Donc là, vous, vous faites de la télépathie, genre de la table de la télépathie, et donc vous allez retourner les cartes qui ne sont pas la bonne donc c'est pas celle-là, c'est celle-là voilà, c'était le 3 de carreau donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de magie et puis je vous retrouve un de ces jours pour une nouvelle allez à bientôt, bonne vacances